Bon, José, en première question, euh, il faudrait peut-être qu'on commence par dire ce qui nous a motivé dans l'écriture de ce livre. Euh, comment ça a commencé tout ça ben, ça a commencé il y a plus de 15 ans, Patrick, hein. donc euh, plus de 15 ans, puisqu'on s'est rencontrés, on travaillait de, dans deux institutions euh, proches et en même temps différentes, mais on avait euh, des situations cliniques communes qui nous ont beaucoup interrogés, notamment autour de dire ou pas dire hein, à des personnes âgées. Euh, donc questionnement euh, qui nous a mené d'ailleurs vers, euh, dans un premier temps, vers Sartre et la pièce du, du, sa pièce célèbre, le huis clos. Qu'est-ce que vieillir en huis clos Alors vieillir en huis clos, ça peut commencer euh, par euh, ce qu'on appelle la loyauté, des conflits de loyauté, où euh, très très vite euh, l'un euh, peut se sacrifier euh, à l'autre euh, et euh, euh, peut euh, euh, par euh, étayage, par fonction d'étayage, devenir un super protecteur. Donc une, une protection qui peut tourner à l'abus, qui peut très vite devenir abusive euh, et qui, euh, bien entendu, euh, va générer un tas de problèmes de surprotection euh, à tout prix. Alors, euh, qu'est-ce qui pourrait expliquer euh, le, le phénomène du huis clos Comment euh, on se retrouve quand on est âgé euh, enfermé dans un huis Alors, il y a des événements en cours de, de vieillissement qui sont des véritables ruptures de, de vie, et ces événements déstabilisent et une personne âgée euh, vulnérable d'autant plus et son entourage. Alors, euh, à titre d'exemple, euh, on a observé des situations où euh, l'entrée en retraite constitue un événement qui bouleverse euh, l'homéostasie du couple et peut aboutir à un huis clos, on a constaté des situations d'entrée en maison de retraite ou en EHPAD, ou se mettaient en place de véritables situations de huis clos. On a constaté également, notamment avec la fameuse et terrible maladie d'Alzheimer, comment euh, l'annonce de ce diagnostic, la prise en charge, pouvait occasionner des replis familiaux, replis familiaux qui s'organisaient sur le mode du huis clos il y a la logique de surprotection, mais qu'en est-il de la logique Alors, on pourrait en faire un, un inventaire à, à l'après-verre, hein. euh, à part que c est, c est, euh, ça concerne les, les perversions. Hein. Euh, on, on commencerait par le tyran familial, euh, qui impose sa loi euh, malgré euh, ses euh, pertes cognitives, euh, donc il cède en rien sur son pouvoir, euh, le pervers narcissique, euh, et on, on se pose euh, rarement la question de ce, que, de ce que ce pervers devient en vieillissant, euh, sans parler des abus de faiblesse euh, divers et variés euh, qui ont pour viser euh, le dépouillement de l'autre, euh, avec des intérêts financiers à la clé. Et puis la délicate question des sectes, dont les représentants approchent les personnes âgées, et ces personnes âgées sont vulnérables. D'ailleurs, l'État s'en préoccupe beaucoup, puisque il, il y a des dispositifs de, de surveillance des sectes, qu'on appelle la milvilude, et dont on parle très souvent dans la presse. Alors, on se demande pourquoi, euh, souvent, le huis clos exerce une forme de fascination sur les gens. En effet, c'est un constat que, que nous avons fait. Et d'ailleurs, euh, les artistes euh, se sont servis d'une telle logique, puisque le huis clos est souvent un ressort dramatique euh, utilisé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de fascinant euh, Une inquiétante proximité, si proche et si loin de nous euh, une sorte d'incrédulité qui nous saisit parce qu'on euh, découvre des folies privées, incompréhensibles. Une effraction dans l'intimité de nos, de nos voisins, effraction d'autant plus euh, tabou qu'il s'agit de l'intimité de personnes âgées. Enfin, il y a toujours des phénomènes de violence euh, au cours de ces situations de l'éducation. Mais la question essentielle qu'on s'est posée était la suivante. Comment peut-on passer d'une légitime euh, intention de protection à des conduites abusives de surprotection. En voulant comprendre la logique radicale du huis clos, nous avons repéré des avaries. Alors, à l'origine, il y a un événement réel, un forte portée psychique. Il en découle une menace ou un sentiment de menace avec des scénarios angoissants euh, qui surviennent. Et dès lors, on a affaire à de redoutables mécanismes de défense, un double verrouillage intérieur et extérieur. Un périmètre physique et psychique, un temps qui est suspendu. Et une fois posé, le huis clos s'inscrit dans une logique un peu folle et radicale. Alors, est-ce qu'avec autant de radicalité, on peut encore parler de réversibilité du huis clos C'est toujours une opération délicate d'ouvrir un huis clos et pas sans risque. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut être toujours à plusieurs pour s'engager dans cette voie, que ça nécessite et du sang froid, et de se déprendre de bons sentiments, euh, alors, il est aussi difficile d'ouvrir un huis euh, clos s'il n'y a pas de demande, parce que la question de la légitimité euh, de notre intervention se posera. Difficile d'ouvrir un huis clos, c'est pour ça que nous avons pensé, intéressant et utile, de proposer une méthodologie. Euh, méthodologie qui n'est pas un prêt à fonctionner, qui n'est pas un prêt à ouvrir le huis clos, mais qui se veut plutôt... Euh, propice à euh, permettre à chaque euh, professionnel de singulariser euh, son euh, son action d'ouverture